Nous sommes Dalal président de l'Union sociale libérale, qui avocat, so nous, la dans la le avocat, M. Abdoulaytin, a été fait a été dans le de l'Union politique. Nous avons un Nous avons F24, Nous avons Nous avons été Nous Nous avons Nous avons je suis un homme plateforme de la plateforme de la de la plateforme de la plateforme de la plateforme de la plateforme de la plateforme de la plateforme de la plateforme liberté. la plateforme de la plateforme constitution la il faut continuer à faire des choses de <Bros mentemps> qui sont les nous importantes. que les gens soient les plus importants. Les plus ah, Madame Sénégal, euh, dès le Ginao, le Tolou, le Ben, Madame Tjogene, qui est 73e place, euh, nous euh, qui 104e place. lolo qui est Yanguldara est passé, et ben rapport au département d'État américain. rapport au donc, ce qui est c'est que les Japonais, si une société civile et la société politique, nous pour faire euh, mais, et, tchouli, tchouli, yup, goutel, jel, parce que la Constitution, bu mom, euh, article 27, euh, nous sommes qui article en Nous sommes opposition. Nous sommes qui s'en Nous Nous opposition. Euh, nous euh, euh, Nous euh, présentation Nous le, nous avons posé à ce qu'il a référendum. On a vu qu'effectivement, il y a Sénégal, qui l'a mais aussi, le ministre de la Justice qui a Clause d'éternité ». Maintenant, il Soit, référendum, l'article 27, nous avons fait des choses qui nous ont aidés à faire des choses au Sénégal. Nous avons fait des choses à la constitution nous de à nous euh, la fraude n'est pas créatrice de droits. Donc, on l'a entoure. Comme... Donc, une constitution, une constitution, une constitution, euh, que le bureau constitutionnel, a un débat. Et que, quand il a un conseil constitutionnel, un bon président, un définiteur de mandat. Mais là, là, il y a que, que de nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, un si nous avons émission, nous avons Nous avons Nous avons Nous avons Nous avons que Nous avons Nous avons Nous avons un ce que je ne sais pas si je suis mais parce que, actions, ne bah hum, de et que je suis là, je suis là, je suis là, je que je suis là, je suis je je là, là, là, je suis 50 minutes ou 100 ans, nous Avibi. Et il a dit que э really? so un mandat. Et que nous avons Avibi, si vous n'avez pas dit de si vous dit si pas si dit si dit si dit si dit dit donc, il Parce que monoko te fasses. Si tu te que dit que tu te dis que tu te dis que tu te dis tu que tu te dis que tu te dis que tu te dis que tu te dis que tu te tu tu tu tu tu tu de nous une union sociale libérale. Nous avons un coup de politique pour saisir de la loi au parrainage. Nous avons un recours en décembre 2018. La décision est que finalement, euh, le 28 avril 2021, nous avons dit que nous avons un peu de temps pour de justice de la CDA. Nous avons un cours de justice cour de la CDA. Nous avons que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons nous que nous sans que tu ne fasses, que ne pas en train de Sénégalais de ce qu'il faut. Parce que si souveraineté. souveraineté. Si pas de Donc, c'est pour Il dire, dire, dire, dire, dire, Et que l'élection, pas Si Article 29, 30, 57. On a fait du 2019. On a fait une a une de 2019. de de 2019. Nous avons fait un de temps pour nous Et le fait même, nous avons fait un de la justice nous faire des Nous avons fait nous fait Nous avons fait nous fait Nous avons fait nous fait Nous avons fait choses nous fait fait mais que finalement il est salutaire en tout cas que c'est un aussi, nous ramener le loulou de et que ça ne les honore pas et ça n'honore pas la démocratie sénégalaise. Vous êtes à cause d'une putin dico, ben mais aussi qui en tout cas nous t'as causé voilà pour y nous à Dindiko, les si vous, parce que nous candidat Si vous, Peut-être, nous nous avons créé, nous avons créé, nous avons créé, nous avons créé, nous avons créé, nous avons créé, nous nous avons créé, nous avons nous avons nous de créé, parce que ce ni est aussi ay djego tay pour alors que vous won sax dégg mbirum mu parce que xamna yag yag parce que ce pour, pour Mais Cédiaux, amis, ici, le Mais pour Sénégal, ce n'est pas pour l'État c'est Mais il faut le Sénégal. de le Nous le Sénégal. Nous sommes partenaires pour le Sénégal. le Sénégal. Nous sommes partenaires Nous sommes le Sénégal. chef Nous sommes le le et nous, nous, nous, nous avons fait une vision. Un nous parlons de ce rapport, suivre les recommandations. Mais il faut que le Sénat, si l'élection est saisie, il faut que gouvernement en train de se le de Parce que une situation, ils ont une mais nous ne sont pas Parce que une nous électeurs, Nous avons Nous des ont des gens nous ont des les ont gens qui ont nous gens qui ont qui ont des gens qui ont des gens qui ont des ont qui mobilisation populaire. qui aussi des qui société civile, mais aussi nekne, bu, doudou, bu, gao, aussi se parce que président ndam ngi done mandat et si on vous a dit qu'il n'y a des a ou des vous que vous avez 12 mai, une opposition. Bi. Parce que l'opposition, la démocratie, c'est ce que nous avons dit. Ce qui est le que nous avons nous avons constitution nous nous que nous avons nous avons sur alors que nous avons, les... nous avons une possibilité de nous faire le choix que nous demandons qu'il quitte le pouvoir. Parce que ce que nous avons demandé depuis le 28 avril 2021, c'est ce que nous avons dit. Nous ne pouvons pas le faire, mais nous avons fait un travail. Nous, nous avons fait un travail. Nous avons fait une stabilité. Nous avons repris. Nous avons fait un travail. C'est ce que nous avons C'est ce nous avons fait. Nous Nous avons fait. Nous Nous avons fait. Nous Nous avons fait. Nous avons Nous avons fait. Nous avons fait. Mais nous avons alors, que nous récemment le dialogue? le 28 mai 2019, de Won, nous me dégue, mon bon, nous ne, c'est eu le pas de gâchamnet je suis en de faire des pour les nous avons fait un autre Je vais nous avons fait un autre Nous avons fait un Nous avons fait un Nous avons fait un un Nous Nous avons fait un Nous Nous avons fait un pour Nous Nous avons fait si contexte très Parce que me disais, le est Covid COVID-19... Nous nous étions à COVID-19... Et nous étions à dialogue. des Mais nous nous des recommandations... Mais sans Mais recommandations... Appliquez-les... vous les comme comme nous ne fait... appliquez nous sommes là, nous de là, de de de processus Donc, de, de, de nous sommes électoral. nous sommes nous nous sommes là, nous ensemble ensemble. nous sommes nous nous sommes nous nous sommes là, nous nous nous nous sommes là, nous sommes nous avons là, si nous sommes de nous sommes nous avons nous voilà, Alors, Maître, il a eu militant droit de l'homme qui donne, peut-être, toutes les casquettes, la a interpeller y a Il de parquet, des gardes à vue, des gouttes de d'accord que les salafages sont en Est-ce que tu as juge des libertés une a pour la justice iront régler ces problèmes ce que effectivement avec mbir momu bu ko en tout cas solution oui, création juste des libertés de la détention ci labo euh mbir mi du dara li nga xamné luga xamné def lila neex la wikoul fait retour de parquet do gis ben texte Code pénal, vous savons que prévoir. Nous vous que nous Parce que nous faut que nous ayons pour problèmes. Nous avons nous avons des des nous avons des des nous des nous Ça des nous des nous des nous des nous nous pour nous, moment, nous avons mandat de dépôt, il faut juste décider que je le ferai. Mais ici au Sénégal, nous qu'on a fait le garde-vue. en France, il policiers ou les gendarmes. Ils sont tellement prudents que nous la garde-vue euh, Derrière, nous risque. risque. Pour le juge, il n'y a pas de statut. Tu Parce que c'est délimité. 48 heures, 72 heures, 96 heures. Détention arbitraire, c'est-à-dire qu'un fonctionnaire, c'est d'engager engager responsabilité personnelle. Ce que tu fais, c'est de prévoir. C'est toi, en tant que homme. C'est ça. C'est ce que quelqu'un veut dire. Mais le Sénégal, Mais peu près hier, est-ce qu'il y a un retour de parquet. Juge à Aller au parquet. Comme vous le savez. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il faut ou alors, il y ou alors, il y a un spécial. je vais vous dire, je vais que je vais dire, je vais je dire, à je je je ne sais pas si que vous avez prévu que vous pensez, que vous que que que que et en tout cas, l'interprétation, il y a, guests, a des qui à la Procureur. Mais y sur le plan communautaire. Mais ceux au Sénégal, que la présence d'avocat avocat est obligatoire. Il a que mmh. Donc, pour ce de dire un peu un peu beaucoup de programme et que l'Union sociale libérale a aussi. en tout cas, président que une Vous que dit que dit vous que que que a que que c'est président, il a 17 millions de Sénégalais qui ont été déterminés. Mais il a aussi des gens qui a aussi Il a des gens qui Il a Il a Il a et là, je aussi nous qui aussi c'est un euh, auditeur mais aussi c'est qui suivent à travers la diaspora vous dans la vous dire, à y a une merci à y a une merci